Eh bien c'est à toutes et à tous, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Nouvel épisode de notre survie modée au 1.19, Femcolo l'explorateur, l'épisode 6, si je dis pas trop de bêtises, avec cette intro de début de vidéo bien sûr. Les anciens, vous avez la ref, les nostalgiques, ça fait du bien. En parlant d'intro d'ailleurs, bientôt on aura une intro attitrée à cette aventure. Je n'en dis pas plus pour le moment, en tout cas je remercie déjà... Et euh, à l'avance euh, Ziwix, Ziwix d'ailleurs Qui est euh, le créateur euh, de, Alors non pas des miniatures euh, De cette série Mais euh, des renders Donc le skin Minecraft Que vous voyez sur les miniatures Ça vient de, de Zwix Et l'intro prochaine Également donc, euh, donc voilà les amis Aujourd'hui un épisode euh, Minage On va aller dans ce mineshaft On va aller les <rire> Ça fait trop peur <rire> On va Oh Oh non j'ai pas hâte hein, j'ai pas hâte d'y aller, donc on va aller miner bien sûr a, Alors il y a quelques... Non on va pas tomber forcément euh, Vous voyez un petit peu de cobble, parce que je suis descendu non pas pour me spoil Mais pour récupérer du charbon, voilà parce qu'il il va nous falloir pas mal de torches Mais également euh, bah, tout simplement pour pouvoir faire des décorations Et oui puisqu'avant d'aller en mine on va s'attaquer un petit peu aux décorations de la maison Alors regardez ce que j'ai fait, tiens voilà oui j'ai fait des petits chemins Alors c'était la petite technique pour pas que ça pousse euh, comme vous le savez, voilà le melon, les fleurs, l'herbe, tout Il y a tout qui pousse euh, à chaque fois que tu casses Donc c'est euh, très sympa, hein, on a du melon à l'infini Mais euh, du coup, bah, c'est pas cool pour faire des chemins Donc voilà, j'ai retourné la terre avec un petit accès ici au village euh, On réparera le village, du coup hein, on va vraiment le, le rendre très très bien au fur et à mesure Et puis là, un accès à cette ferme donc voilà, encore une fois les amis, ça ne sert à rien, on va pas faire de ferme ou quoi, puisqu'on en a déjà une qui est déjà prête, et ça c'est plutôt cool. Un conseil, et d'ailleurs ce sera le commentaire du jour, euh, Lixi euh, qui me conseille de faire un clic droit, alors j'ai pas de hache, mais de faire un clic droit pour changer les bûches ici de bois. Et ça pourrait rendre plus joli apparemment. Alors on va on va essayer. On va essayer ça. Est-ce que des choses ont changé à l'intérieur de la maison depuis le dernier épisode je ne crois pas Si ce n'est que j'ai un coffre ici Avec tout ce qui va nous permettre de faire un peu de décoration J'ai mis dans le marque page ici des idées de, de choses à réaliser euh, Mais d'abord Mais d'abord mais d'abord attendez, ne débougez pas j'ai envie de voir le truc de là. Est-ce que c'est une bonne idée Ou est-ce que c'est une idée de merde Sachant qu'une fois que c'est fait on ne peut plus revenir en arrière euh, Bah c'est parti hein. Ok déjà ça nous donne De la jungle bark. Est-ce que ça, c'est un truc nouveau Je ne sais pas. En tout cas, avec ça... Euh... Ah, on peut refaire de la bûche d'acajou. Ok, ça, ça vient des modes, ça, à mon avis. Euh... Exactement. Donc, ça sert à rien. Est-ce que ça rend plus joli de faire ça Je ne suis pas persuadé. Hein. Je suis désolé, Lixi, mais c'est euh, totalement nul. <rire> mais merci quand même pour le conseil. Non, non, c'est dégueulasse. On remettra, euh... on remettra là les 4 bûches de jungle normales hein, Parce que là, c'est un petit peu dommage. Mais merci pour le conseil. Il fallait... Il fallait essayer voilà alors du coup on est parti pour faire quelques petits crafts et pour faire voilà quelques petites euh, décorations vous allez voir ça va pas être long et ça va pas être chiant puisque j'ai tout préparé ici tout simplement donc là j'ai juste à, bah, à tout prendre en fait hein. hop là tac, tac tac tac tac j'ai juste à tout prendre déjà dans un premier temps on va se faire euh, bah, plein de torches voilà déjà pour, euh, bah, pour les, les mines hein, ça va être très important je vais pas user tout le charbon. Je sais plus s'il y a des crafts spéciales à faire. Mais voilà, pour, pour miner, ce sera bien pratique. Mais également euh, pour faire des lanternes. Alors j'ai découvert que. Donc ça, c'est les lanternes classiques. Mais j'ai découvert qu'on peut faire des lanternes en or. Donc ça, ça vient d'un mod, euh, il me semble. Et du coup, c'est plutôt pas mal. J'ai envie qu'on qu essaye, qu'on découvre. Je voulais vraiment pas me spoiler. Et, et ah bah oui oui bah c'est super stylé pour le coup C'est mille fois mieux que les lanternes normales Voilà autant en profiter Donc on va faire ça on va se faire euh, quelques petites euh, lanternes en or Du coup bah ben, voilà l'or euh, sert à quelque chose Et je ne parle pas de l'or manoudou On va mettre ça j'allais dire de chaque côté Mais là j'ai pas de barrière Ah bah je peux mettre ça là voilà Donc voilà comme ça on aura plus besoin de, de torches euh, à l'intérieur de la maison parce que ça fait quand même très très moche euh, cela dit Cela dit j'ai des pépites de fer Je sais plus Zizza. Style Wool, qu'est-ce que c'est que ça Ça sert à quoi Je ne sais pas à quoi ça sert Style Wool, déjà c'est un truc de laine ah c'est un truc de laine, ça ça va concerner les moutons, ah attendez, ça à mon avis on va garder ça de côté, ça va concerner les moutons, je sais pas à quoi ça sert euh, J'ai découvert qu'on peut faire des sortes d'épouvantails. je kiffe que ce truc, il y a une target demi, euh, ça a l'air d'être une bonne blague euh, En tout cas j'ai de quoi faire donc il faut une botte de paille et euh, une armor stand, pour faire une armor stand il faut des bâtons et des dalles de roche lisse, regardez les amis comment j'ai pensé à tout Franchement, est-ce que je suis pas efficace Mais bien sûr que si que je suis efficace Alors hop le target demi. Et euh, voyons voir ce que ça fait, on va mettre ça en bas et évidemment n'oubliez pas euh, le pouce bleu, hein, j'ai oublié de le dire Le commentaire également pour le prochain épisode Le commentaire du jour et puis euh, le défi euh, à réaliser Je vais mettre ça là pour voir Ouais ah, c'est un épouvantail C'est totalement un épouvantail Je peux pas lui mettre de stuff Ah si putain, pardon Ok, en fait c'est une cible, on peut lui tirer dessus Oh c'est rigolo Oh regardez target demi c'est pour voir ton nombre de DPS Donc genre euh, quand tu cliques Pour voir ton taux de rapidité Ah c'est rigolo ça Très bien c'est bon à savoir ça euh, Ok on va continuer évidemment euh, de crafter pas mal de petites choses J'ai de quoi faire Alors on peut faire des chaises Comme là vous voyez j'ai cette chaise déjà faite Donc on va en faire une deuxième Normalement j'ai de quoi faire un petit tabouret Hop on va faire le tabouret J'ai de quoi faire également normalement une table Ah peut-être subta... si une table hop alors juste pour voir un petit peu, parce que ça ressemble un peu à une table de chevet. Ouais, c'est un peu miniature. Mmh, mmh. C'est un peu miniature ce truc. Ah mais tout est miniature. En réalité, euh, tout est miniature. Donc, euh, si on regarde. Yes. C'était pas exactement dans ce sens-là que je voulais le placer, messieurs-dames. Mais c'est pas bien grave. On va voir comment on va faire. Bon, en tout cas, en off, je continuerai de mettre des lanternes en or un petit peu partout. Est-ce que c'est une blague pourquoi il veut pas se mettre dans le bon sens cet enfoiré là ah. ah bah c'est bien ça Bon c'est vraiment une petite table hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment une petite table. Hein. Mais non, c'est pas une table, c'est un tabouret, frérot. <rire> J'ai confondu une table et un tabouret. <rire> mais attendez, mais on peut pas faire une table C'est-à-dire qu'on peut crafter des chaises, mais on peut pas crafter de table Non, c'est une blague. Oh là là. Bon, je vais voir si je pourrais réinstaller de nouveaux modes ou pas. Euh, Qu'est-ce que je peux crafter Pas de sèche Qu'est-ce que c'est que ce... Oh. Ça sert à quoi Ça sert à rien en plus, frère. C'est pour mettre dans le compost. Donc ça sert à rien. Euh... Feu de camp, très bien. Mais Maybe... oui, Oxtool. je crois que c'était une chaise. Je suis débile. Bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et on a déjà fait le tour de tout ce que je voulais crafter, visiblement. Ah Je suis un peu déçu. Je pensais vraiment que... Non, attendez, non, non, il y a des trucs encore. Euh, bon, le cadre luisant, bien sûr. Euh, là, ah oui, c'est quoi ça La miseur ça a l'air d'être une grosse TNT. En gros, il faut de la TNT, un tailleur de pierre et du bois. Et ça doit faire, un, je pense, un, un lamineur. Je sais pas ce que c'est. Moi, comme je suis musicien, pour moi, un mineur c'est... voilà. Bref, euh, et on peut faire une jungle book case. Pour ça, il faut une jungle bookshelf. Chose que je dois avoir assez facilement. Et donc, ça fera une sorte de, euh, de bibliothèque, finalement. Attendez, normalement, c'est ici. Ok. Bah, écoutez, on va, on va voir ça tout de suite. Hein. On va voir ça tout de suite avec du bois normal. Hop. Euh, comment on fait de nouveau Attendez. Donc, il faut que je fasse ça. Et après, il faut que je fasse des dalles. Et j'ai déjà des dalles. Donc là, regardez. Euh... Tac, tac, tac, tac, tac. Oh, ça, je vais faire. Non, je vais pas faire, ça sert à rien. Euh... Ah, zut Je trouve pas le craft. Je suis complètement débile. Je vais le faire moi-même, c'est pas grave. Je sais qu'il faut mettre ça au milieu et qu'il faut l'entourer de ça. Voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. Euh... <rire> dalles en acajou. Ah, il faut que ce soit. Euh... Ah il faut que ce soit en acajou Mais non C'est pas obligé que ce soit en acajou Attendez je suis débile Book Attendez regardez bougez pas Book Mais oui regardez bookcase on peut très bien faire ça En oak Ah et pour ça il faut juste des planches <rire> Quel enfer Ok bon on va y arriver hein. Tac D'accord Mais c'est moi qui est débile ou Parce que là c'est Exactement euh, ce que je viens de faire Ok bah visiblement je ne peux pas crafter le, le, le bail Très très très bizarre Bon là je vais pas m'embêter les amis Je vais tout mettre dans ce coffre euh, à la one again Parce que je vais pas vous embêter à ranger Et à décorer euh, etc D'ailleurs est-ce que j'ai de l'or encore Ah oui j'en ai encore Donc je vais juste mettre l'or ici comme ça je saurais Et je ferai en off je mettrai plein de lanternes De partout et puis euh, Et puis voilà alors vous avez vu le diamant bien sûr On va utiliser le diamant pour faire euh, du stuff Un petit peu avant de partir bah oui les gars eh oui, on va se faire un plastron. Ouh on va se faire une pioche pour récupérer tout ce qui va être obsidienne, etc. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ça se casse pas, donc ça c'est cool. Et puis une épée en diams, tout simplement. Voilà, Comme ça on est un petit peu mieux. Euh... Euh Alors ça, j'avais jamais capté. On peut mettre une sorte de. Je pense un collier. Ah bah attendez! attendez collier en croix augmente la durée d'invincibilité après avoir subi des dégâts. Oh non, frérot. Bah là, je suis invincible en fait. Donc là, ça veut dire que si je prends des dégâts, je suis invincible pendant un petit moment. Clic droit, Cosmetic Only, Effect Only, Effect and Cosmetic. Ok, je brille de mille le feu. Ok, euh, bah écoutez, donc ça veut dire que là, je vais euh, je vais vraiment être pas mal. Je vais pas trop souffrir dans les grottes, en tout cas, j'espère. Je, Hop, je vais mettre ça là. Euh, des torches, attendez, je peux encore faire des torches. Mais oui, les gars, on va quand même se faire un maximum de torches. Donc là, l'idée, c'est d'aller miner d'explorer le mine mineshaft. Euh, mais très important, ça va être surtout... Euh, bah du coup la pioche je m'en fiche Ça va être surtout de trouver un maximum de charbon Pas mal de diamants Pas mal de fer, un petit peu de redstone Et euh, pas mal de blocs Voilà globalement il faut vraiment que je ressorte Avec euh, pas mal de ressources Ça pourrait être vraiment pas mal On est bien parti là les gars On est très très bien parti Oh attendez faut que je vous montre un truc Parce qu'on a le monde de Métis Qui m'a proposé une idée dans les commentaires Et j'ai commencé regardez Une piscine alors, c'est une petite piscine un peu spa, en fait, ça va être en fait un, une sorte de spa, voilà, une piscine chauffée, euh, ou comme vous savez, les piscines rondes, qui sont assez petites mais profondes, voilà, ça va être ça, tout simplement. Pourquoi il y a du rouge, là Pourquoi il y a du sang What Expose Iron Argonba... Non Comme c'est au contact avec l'eau, ça fait euh, de la rouille Bon, pourquoi pas. Bref, j'ai pas encore assez, mais du coup, voilà, j'ai fait une piscine. Euh, donc euh, l'eau, c'est pas la même que l'eau extérieure. Donc voilà, c'est une très bonne idée de, du monde de Métis. Euh, j'ai ajouté des fleurs aussi sur les côtés avec des pots de fleurs et tout. Bon, voilà, après, euh, c'est des petits détails, mais voilà, il fallait, ah. fallait qu'on en parle. On va juste faire un petit somme et on va y aller. Voilà, c'était pour la, la petite parenthèse. C'était une très très bonne idée. Donc, euh, donc voilà, pour, pour tout ça. On a également Omix qui a proposé de faire le livre des abonnés, comme à l'ancienne. Et eh ben on fera ça, les gars. C'est un petit peu l'objectif du jour, voilà, finalement. Euh, en plus, je crois qu'on a déjà... C'est juste pas de bêtises, voilà, on a déjà ce qu'il faut J'ai juste pas d'enclume pour renommer Mais voilà, là ça va être le livre des abonnés Et donc à chaque épisode, j'ajouterai un de vos pseudos Voilà, et puis je pense qu'on adoptera des loups aussi Mais on n'y est pas encore Donc euh, je vais commencer tout simplement avec celui qui m'a donné l'idée Donc Omix, gros big up à toi Et donc si vous voulez être dans le livre des abonnés Et eh ben, vous me le dites en commentaire J'en choisis un à chaque épisode et je vous ajoute Tout simplement, en plus des objectifs du jour Et en plus du commentaire du jour Donc ça fait trois, euh, trois façons d'interagir Trois façons d'apparaître dans l'épisode d'après, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on y va, j'ai pas de bloc sur moi. C'est pas nécessaire. On est, euh, on est tipar, tout simplement. J'enlèverai le shader une fois qu'on sera dans la grotte, je vous rassure. Euh, et je suis à deux doigts, je pense, de faire ça. Hop, voilà, je pense que vous serez tous contents. C'est-à-dire que le corps euh, est comme à l'ancienne. Euh, parce que je sais que ça vous perturbe et moi ça va être un petit peu compliqué dans les grottes donc je me le permets je me le permets vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise idée hein, dans les commentaires vous me dites si vous préférez euh, bah, assumer et en laissant comme ça ou est-ce que vous préférez quand je fais comme ça même si voilà ça fait minecraft à l'ancienne mais euh, c'est tout aussi bien euh, on récupère également oui alors là j'avais vu qu'il y avait un coffre Oula. Là j'avais vu qu'il y avait un coffre, je l'ai pas encore pris Parce qu'en fait j'avais pris du coup le charbon juste au dessus hein. Comme ça voilà je suis franc avec vous euh, Je suis pas allé plus loin par contre Donc oui un truc, je vais récupérer les toiles d'araignée Parce qu'avec les toiles d'araignée je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses euh... Enfin c'est pas je pense mais c'est que je suis sûr Attendez laissez moi vérifier Parce qu'il me semble que j'en ai besoin Bah oui déjà pour faire les échafaudages, très important Je peux faire un sac, très bien Bombe en diamant Waouh. Alors je savais pas qu'on pouvait faire autant de choses hein. Pearl Bomb, Slime Bomb. Oh lolo, qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas. On aura l'occasion de découvrir. Canapèche, bien sûr. Arbalète. Confetti Oh là On pourra faire des bougies. Bon, voilà. vous mettez... Et Pidélès. Donc, hein, la ficelle, euh, ficello, le fromage trop rigolo. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement important. Allez, voyons voir ce qu'il y a dans ce coffre. Je sécurise d'abord pour vérifier. Ah, j'ai envie de garder le shader, quand même. Hein C'est sympa avec le shader. Alors Tunnel Treasures. Comme ça, vous avez vu, euh, Voilà, il n'y a pas de, de, de triche. J'ai pas ouvert le coffre avant. On a des rails. Est-ce que je les prends Pff, Franchement, non. Je vais pas les prendre. Par contre, le pain, je vais le prendre. Comme ça, je le mangerai. Avec ça, on peut on rien faire. Bon, allez hop, c'est de la merde. Allez hop, on va descendre dans les profondeurs. Évidemment, si je panique, j'enlèverai le shader. Mais pour le moment, on va le laisser. Oh putain. Coffre à gauche. Il y a un spawner surtout à squelette. Euh, à araignée. Bonjour à vous, mes petites salopes. Pardon, je suis vulgaire. Mais c'est parce que je vous aime pas. Hop, on perd pas le temps. Putain, ça m'a fait peur. A chaque fois, ça me fait peur quand on casse les spawners. Oh là là, vous devriez me voir. Allez, j'enlève le shader. C'est bon, c'est chose pour. Eh, sans déconner, hein, il aura pas tenu longtemps. Je... De vous à moi, je préfère l'enlever. Voilà, pour être honnête. Bon, on a plein de torches. Voilà, du charbon et un name tag. Voilà, ça, ça fait plaisir. Je crois qu'on aura trois name tag déjà à la maison. Ouh, loulou. Eh, la grotte va être très très grande. Donc, ça, c'est plutôt cool. Bon là pour le moment on va pas trouver de diamants ou quoi ça c'est sûr. Enfin euh, sauf dans les coffres. Hein. Mais euh, voilà on fera du vrai minage plus tard. Là déjà on va explorer le mineshaft. Parce que comme je vous expliquais, le minage c'est quelque chose que je peux faire en off, c'est pas un problème. Mais l'exploration de ce genre de structure... Évidemment faut faire ça en vidéo c'est quand même plus intéressant. Ah. Dégage. Aïe Pardon pourquoi il y a déjà de la... Il y a des torches Les gars, il y a des torches Attendez, il y a une torche et on n'est jamais allé là. Enfin, à mes souvenirs Non, attendez Alors ça, c'est stylé. Non, ça, c'est moins stylé. Dégage. Alors. Je peux totalement mourir de poison. Ça, il faut faire très attention. On est déjà passé par là. Dégage. Attendez, parce que là je vais me mettre dans un pétrin, frérot. Allez, on se détend. J'étais déjà là, regardez, il y a plein de torches. Non, les torches qui sont là-haut, c'est pas moi qui les ai placées. Je place pas les torches en haut, moi. Non, non, on est jamais allé là en fait. Eh, comment je me suis fait tromper, frérot En fait, c'est ultra éclairé. Enfin, ça dépend où. Oh là là, on va se perdre. Oh là là, on va se perdre. Bon, là, il y a plein de fer, évidemment, je vais pas récupérer pour le coup. Mais là, là, par contre, je vais me perdre comme un débile à vouloir suivre la lumière pour rien. Non, les torches, c'est bon, c'est pas moi. Hein. En fait, je pensais que c'était une mine qui était connectée à une autre euh, qu'on aurait déjà explorée et ça aurait pas été impossible. Regardez, les torches, elles volent toutes seules. Ça aurait pas été impossible. Mais en l'occurrence, bah non, en fait, j'ai pas exploré cette grotte. Manifestement. Et du coup, c'est pas mal parce que, ben bah, en fait, elles sont éclairées. Euh, elles sont éclairées de base. Et ça, c'est quelque chose. Enfin, euh, je me souviens pas que les mineshaft à l'ancienne étaient éclairées. Franchement je me souviens pas du tout hein. je, je crois pas hein. Merci Bref Bien sympa euh, Oui je mine pas le fer encore une fois je voilà, Des fois je mine des fois pas Franchement le fer euh, voilà, C'est pas le, le truc le plus rare Y'a un coffre là Je me suis perdu là c'est pas possible C'est pas possible Chapeau de superstition Appliquer un niveau de butin supplémentaire Aux entités tuées Appliquer un niveau de butin supplémentaire En gros je gagne plus d'xp c'est ça et je peux le mettre là. <rire> Hé! Hey oh <rire> Regardez, j'ai un chapeau. Et du coup, je vais gagner plus d'XP. Incroyable. Name tag, très bien. Un peu de redstone. Des belles lumineuses. On s'en fout des belles lumineuses, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Ok. Je sais pas où je suis, mais. Ah ouais, non, mais là, je me suis perdu, frérot. Ah, ça, c'est pas nice. Hein. Non! Attends, fous-moi la paix, toi fous moi la paix pour voir. Ah, ça fait quoi Ah, merde. Ah ouais. Attends, attends, parce que là, moi, ça me... Moi, les... et alors, je sais pas vous, mais les araignées, c'est le truc qui me fait... Ouais, non, ouais, ça, ça me fait trop peur. Foutez-moi la paix, hein. Je sais pas d'où je viens. J'aimerais revenir de là où je viens. Et euh, ce serait pas mal. Bah, je viens de là, en fait. Tout simplement. Ouais, c'est bon. Ah, par contre, là, il y a masse charbon. Donc, si ça vous dérange pas, hein, ça, je vais récupérer quand même... Tout de suite, euh, parce qu'il faut savoir que le charbon ça se trouve pas dans les couches négatives, hein, apparemment. Hein. Donc, euh... ouais, ok, on trouve du diamant, mais par contre, il n'y a plus de charbon. Donc, euh, vraiment, ça c'est un truc, euh, faut faire ultra gap Je suis un malade, je suis un malade mental, je suis un malade mental en fait. Je suis un malade. Hein. Voilà, attendez, parce qu'il y a un squelette pas loin, mais je sais pas où. Ok, okay. Ah, J'entends un squelette Ah oh, putain il a pas été neutralisé le machin Putain j'arrive pas à le toucher avant qu'il me touche Ah non il est la squelette Comment je vais faire Non Non ma vie est nulle Pourquoi ma vie est si nulle Attends ah ouais moi je spam click comme un débile Ah ça ça me manque à l'époque où on pouvait spam click hein. Ok J'arrive squelette je m'occupe de toi frérot Regarde je suis là eh oh Espèce d'imbécile Voilà ça dit quoi maintenant Bon est-ce que je peux te neutraliser toi Ah punaise c'est pas possible Bon Attends il y en a une qui est bloquée je vais l'aider Voilà J'entends une autre araignée. Je sais pas où aller. Je sais pas où aller, ça me stresse. Ah bah là Ah oui d'accord. Bah ouais mais frère, il y a des toiles d'arrière. Il y a des. Euh... Y'a des euh. Y'a des spawners partout. Ah je vais pas là-bas, moi. Je vais pas là-bas. Il hein. y a beaucoup trop de choses à explorer. Bonjour. AH, ah <rire> Non, je me fais gangbang. Ok. Ah, ça me fait bader, hein. Bonjour. Puis alors, la majorité des trucs, c'est des cul-de-sac aussi. Ça, c'est quand même formidable. Bon. Très bien. Ah si, attendez, là, on peut aller là. Regardez-moi ça. Hop là. Haha, ah, le petit passage. Je l'ai vu, hein. Et j'ai l'impression que ça va vraiment mener à quelque part de fou. Eh, bah voilà. Euh, bah voilà. Du fer, plein de charbon, plein de torches. Ça vraiment c'est super cool. Et puis le reste on s'en fiche. Regardez, c'est un cul de sac. Donc voilà, j'ai eu l'œil. Hein. J'ai eu l'œil. Finalement, appelez-moi euh, l'œil. Appelez-moi l'œil. Euh... Appelez MCO l'œil finalement. Ah regardez, attendez, hop Oh Oh, mais attendez, mais.. C'est qu'il y en a là dans la caboche. Alors je crois qu'il pleut dehors. Hein. Ok. Tout ça pour ça. Ah Ça, ça fait toujours plaisir Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoutez les amis vous savez quoi je vous fais une petite ellipse Et je vous retrouve dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant d'accord Comme ça ça va être bien sympa Allez je vous fais des bisous <rire> On dirait que je fais la fin de la vidéo <rire> Allez à plus Ok les amis je vous retrouve parce qu'il y a un truc qui est trop stylé Regardez Regardez comme c'est trop stylé En fait c'est un bug de Chunk Donc ça va réapparaître je pense Il y a de la métiste là Mais du coup c'est trop stylé regardez on a l'impression euh... Oh Oh Attendez, je crois que j'ai pris l'enregistrement au bon moment. What C'est pas du tout un bug Attendez, attendez, c'est incroyable Je crois qu'il y a un truc magnifique. Alors attendez, on va safe. Non, on se croirait... Je me croirais dans une map CTM. Pour ceux qui ont les refs, quand t'es avec Creo et qu'on fait des maps CTM, c'est la même chose. Par contre, je peux pas passer. Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe What Ok. Attends ça c'est une araignée normale ça va Alors les araignées normales j'aime bien Oh punaise le réflexe du titan frérot Oh regardez c'est trop mignon Ok non attendez c'est trop stylé Ah non voilà Ah oui Non c'est une grotte gigantesque C'est incroyable Mais du coup voilà c'était stylé Je voulais à la base vous montrer euh, L'effet que ça faisait Parce que le ciel On voyait le ciel Donc je trouvais ça ultra stylé Mais pour le coup je m'attendais pas à ce, que, à ce que je reprenne vraiment l'enregistrement Pour quelque chose de dingue What Non mais les gars, oh, c'est juste magnifique. Alors est-ce que c'est le mode qui fait ça ou est-ce que c'est euh, la génération des chunks à 1.19 Non en plus ça descend en bas. Je pense que c'est un mélange des deux. On va se manger un monstre frérot, ça va être chambé. Bon attendez, déjà dans un premier temps, je vais revenir en arrière. Euh, bon déjà on va pouvoir éclairer un petit peu. Il y a du fer à récupérer. Et euh, Attendez, là aussi. Puis il y a surtout des coffres à ouvrir en arrière. C'est surtout ça qui m'intéresse. Hop. Voilà, comme ça là c'est vraiment bien safe. Il y aura pas de creepers qui vont me la faire à l'envers. Qu'est-ce qu'on a là C'est incroyable. C'est pas un piège, rassure-moi. Je recule au cas où. Hein. Ok, on a de l'or brut, du silex. On va prendre. Et un casque en fer. Et des os. Et des sticks. Ok. Paint counter. De la canne à sucre. Pas ouf. Attendez, je vais faire un briquet. Je vais allumer le feu. C'est pas mal, hein Hop, je viens de faire le, le screen de la vidéo, hein, pour ceux qui auront compris. Par contre, par contre, qu'est-ce qu'on a là-haut Un, un uh -huh. uh -huh. Ah bah, le mineshaft Tout simplement, le mineshaft Ah, oh, d'accord, le mineshaft, il t'emmène, vraiment vraiment. Ok. Ok. Attendez, hein. On va aller dans la grande grotte. Mais là, je vais quand même continuer vite fait, rapidement, brièvement, sans trop me perdre. Bah D'ailleurs, vous savez quoi Attendez, parce que je me connais. Hein. Je me connais. Hop, on va se mettre ici. Et hop, je vais mettre un petit waypoint. Grotte, what the fuck Voilà, on va l'appeler comme ça. Voilà, comme ça, on saura comment revenir si jamais. Là, il y a du charbon en plus. C'est incroyable. Voilà, je l'ai perdu. Euh, bref, donc attendez, revenons par là. Juste déjà pour retrouver un peu les chemins. Parce que l'entrée de la grotte, elle est où Elle est juste... Non, la base elle est là, l'entrée de la grotte est là. On est vraiment juste en dessous de ma base hein, pour le coup. Hein. Ça c'est pas mal. Oh! De l'émeraude. Oh là là! Non, mais c'est génial en fait. Hein. Ce shaft est fou. Mais en fait, j'aimerais juste me retrouver parce que du coup, je me suis paumé. Euh, et ça m'embête. Ça m'embête parce que je peux ressortir facilement. Non, mais c'est incroyable. Je peux ressortir facilement, c'est pas un problème. Mais j'aimerais comprendre. Ah, mais regardez! C'est l'entrée de la grotte, là. D'accord. On est juste à l'entrée de la grotte. Eh, par contre, des cisailles, je prends. J'aime bien. On est de nouveau à l'entrée de la grotte. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, alors Attendez, parce que je recherche l'endroit. Toi, tu me fais pas chier. Hein. Je recherche l'endroit où je me suis bagarré avec... Euh... Où je me suis bagarré avec euh, le squelette. Bon. Que je retrouverai plus. <rire> et en fait, je voulais retrouver l'endroit où je me suis bagarré avec le squelette parce que il euh, y avait euh, d'autres accès également. Alors ça m'intéressait. Il y a des bruits, ils me font peur. Hein. Ah, j'espère que vous kiffez vraiment euh, cette expédition. Elle, elle fait plaisir. Hein. Je savais pas à quoi m'attendre et je suis pas déçu en tout cas. Hein. Et on a encore rien vu hein, pourtant. Donc vraiment, accrochez-vous bien. Ah, on va descendre du coup de nouveau. Le coffre là, je l'ai pris. Oui. Bon bah je vais revenir à, à la grotte spéciale. Mais non attendez je sais. Attendez. Là si je reviens là. Hop plongeon. Voilà. Je reviens ici. C'est là où j'ai repris la vidéo. Là il y a de la métiste. Une... Ah Oh Mais allez, c'est pas le moment de me bloquer dans une toile d'araignée. Alors là, je suis bouche bée. <rire> bon bah, ça m'intéresse plus trop, en fait. Euh, on va finalement... Euh... On va finalement euh, continuer là-bas. Hein. Euh... Ah ouais, c'est chaud. C'était quoi, comme monstre Ça, ça vient des modes, hein. Non, j'ai jamais autant peur de Minecraft. hein. Ok, en plus il y a des sorcières. Sorcière ou homme de Cromagnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. C'est beau. Ton amoureuse c'est Roxane. <rire> bon, eh ben on n'est pas dans la merde. Et je crois pas qu'il y ait grand chose de stylé à récupérer. hein. Donc est-ce que pour le moment ça vaut le coup Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que ça vale le coup d'y aller et de risquer pour rien. J'ai l'impression que. Ah regardez, il y a une sortie de grotte là-haut, donc on peut accéder à cette grotte en fait. On peut accéder par l'extérieur à cette grotte, donc c'est pas du tout euh, un truc de malade. Ok d'accord, donc ça va. Mais il n'empêche que c'est stylé d'avoir découvert ça comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein, parce que clairement, euh, moi je voyais juste un ciel euh, orangé, un, un grand espace et je trouvais ça très très beau. Et c'est pour ça que j'ai repris la vidéo. Euh, par contre là, je suis dans la merde. Enfin, si je peux repasser par là, mais moi je voulais, euh, je voulais repasser par là moi. Est-ce que je retente Grogne. J'ai l'impression qu'il pourra pas trop venir en fait J'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose Mais il fait mal Ok après il peut peut-être Ah oui voilà Alors je sais pas s'il régène ou pas Pour le moment on sait pas s'il peut casser des murs Donc faut faire gaffe Eh oh Je suis là, trou de balle Ah A tout moment, il y en a Ouais, alors frérot, euh... respecte-moi quand même. Travers les murs, c'est pas ouf. Ah, je peux peut-être le brûler, tiens. Oh, bah je l'ai buté Fumier, va Ok, et il loot absolument rien. C'est juste un, un monstre d'améthyste. D'accord ok Et d'ailleurs on peut faire des trucs avec euh, de spécial Vert teinté ok On peut faire des fleurs Ah on peut redresser finalement comme une bite euh, un muguet Pour qu'il ait de nouveau une belle érection Très bien Sympa ok euh, Bon ben bah, voilà au moins on aura découvert un nouveau monstre euh, Ouais c'était pas la meilleure approche mais euh, Il m'a bien fait flipper sa race Ah bah ça fait plaisir Bien fructueux cette petite escapade on aura découvert pas mal de choses là dans tous les cas les gars moi en off je vais descendre en profondeur je vais miner de hein, toute façon je vais récupérer toutes les ressources dont je veux euh... mais avant de terminer cette vidéo j'aimerais revenir sur mes pas ah ça y est j'ai trouvé voilà c'est là que je me suis bagarré avec le squelette ah voilà il y avait un chemin à gauche il y a un cul de sac ici d'ailleurs si j'avais cassé là ben, je serais venu juste au dessus du monstre c'est rigolo, hein J'adore comme tout est connecté, finalement. Euh, et du coup, ça nous mène là, voilà. Ah, mais en fait, ça nous mène à l'entrée de la Oui, <rire> d'accord. Donc, en fait, c'était vraiment... Je voulais sortir d'ici, quoi. D'accord Tout simplement. Bon, alors, on n'aura pas tout vu du mineshaft en vidéo. Clairement, hein, je pense qu'il est très, très grand. Regardez, il y a encore des... <rire> voilà, il y a encore des petits trucs de frileux, là, de... De filou. Ah, mais... Mais oui Ok, et nous, on a déjà exploré à gauche... Non c'est génial. Donc en gros il reste encore quelques petites choses. Mais en vrai ça va on, on maîtrise à peu près le mineshaft là. On maîtrise à peu près le mineshaft. Attendez ça monte ici. Voilà un dernier coffre là pour clôturer la vidéo. Voilà encore des name tags. Du charbon, du pang et de l'or. Euh, qu'est-ce que je peux jeter là Qu'est-ce que je m'en fiche des flèches Hop Enfin qu'est-ce que je m'en fiche des flèches <rire> C'est vrai que c'est intéressant les flèches mais j'ai pas d'arc. Donc pour le moment on s'en fiche un peu. Très bien Donc ouais, je, on a à peu près euh, l'idée de base. Là on est couche 32, donc on n'est pas très haut. Ça va me permettre de faire du minage petit assez facilement. Attendez, parce que là ça m'a l'air d'être bien bien droit là quand même. Ah ouais, c'est encore bien grand. Par contre je fais des économies de torches. Colossale. Oh. Non, mais... Arrêtez, hein. Ah oui. Oh, putain. C'est pas fini. Ça doit continuer dans tous les sens. Ok, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a de quoi faire. Donc, je pense que je vais faire... Euh, je sais pas si je vais vraiment explorer en off le mineshaft. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire du minage opti, hein, dans tous les cas, en off. Je vais vraiment me mettre à la couche euh, je sais plus combien, là. Et je vais creuser tout, dro tout droit. <rire> Puis, je vais récupérer... Euh, tout ce qui va m'intéresser quoi euh... J'ai que 11 ficelles J'ai que 11 toiles d'araignée 10 ficelles Ah voilà j'ai un stack de ficelles Voilà ça me rassure, très bien Bon bah c'est plutôt pas mal La sortie c'est par ici Et voilà Ok bah facile, facile facile hum... Je devrais pas avoir trop de problèmes Hop ça dégage hein. Allô, Merci Je devrais pas avoir trop de problèmes pour, pour faire un petit peu de, de minage au petit, attendez je remets juste le shader en remontant parce que sinon là on va tous vomir et euh, c'est franchement pas ce que j'ai envie moi j'ai envie que voilà que, que vous mangiez, que vous buvez, que, que vous passiez du bon temps finalement devant mes vidéos j'ai pas envie que vous ressortiez tout ce que vous avez pris aujourd'hui bref, donc voilà ça fait plaisir, ah c'était cool hein. ah c'était bien sympa, et donc par là bas il doit y avoir une grande entrée à la grotte d'en bas là regardez grotte what the fuck et devrait y avoir une entrée ouais je pense vers là-bas euh, un peu plus loin. Ok. Bah c'est bon à savoir. Bon, moi en off, donc je vais miner en off, hein, justement, je vais miner, faire du minage au petit, je vais un petit peu décorer par-ci, par-là. Euh, attention le feu de camp juste à côté. Vous avez vu l'arbre, il vient de. On est d'accord, il vient de popper tout seul Il vient de popper tout seul alors que j'avais pas mis de pouce de.. J'avais pas mis de pouce d'arbre, hein. Il a vraiment poppé tout seul, hein <rire> <rire> bref oh, Je sais pas ce que je vais me prouver Mais c'est assez euh, cocasse Bon les amis D'ailleurs oui j'ai pas trouvé de vache là-bas hein, Parce que je me suis baladé pour euh, Justement pour faire des, des items frames. J'ai pas trouvé de vache J'ai pas de chance Voilà Et d'ailleurs il faudra qu'on qu teste à quoi ça sert Le steel wool Voilà enfin bref plein de, choses à, plein de choses encore à faire et à découvrir Donc c'est plutôt pas mal euh, Voilà donc vraiment je vais me stuffer comme ça on sera pas mal Faire des enchantements ça peut être bien sympa Et comme ça on pourra aller dans le nether dans les prochains temps Le nether qui a été customisé d'ailleurs Je pense qu'on va vraiment se chier dessus euh, C'est assez terrible Oh, J'avais même pas pensé à ça et du coup, ça me fait un vrai plongeoir pour la piscine. J'avais même pas pensé à ça. Bon, bref, c'est génial. Allez, plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu à me proposer un défi pour le prochain épisode. Et puis, euh, à mettre un, un petit commentaire pour le livre des abonnés. Et puis pour le commentaire du jour. Voilà, tout simplement. C'était M.Colo. Plein de bisous. Et ciao tout le monde.